Donc moi je vais vous parler des ressources numériques que nous mettons à disposition des adhérents des bibliothèques de l'ISER. Euh, donc c'est un projet isérois avec une forte volonté politique de Monsieur Jean-Pierre Barbier, président du département de l'Isère, qui souhaitait offrir aux adhérents des bibliothèques la même offre de ressources numériques sur tout le département de l'Isère. Alors, ça veut dire que euh, notre offre est proposée à notre réseau, mais ça veut dire aussi qu'on a euh, monté un marché d'achat des ressources numériques avec la ville de Grenoble et l'agglomération de Grenoble pour euh, que ce soit à peu près les mêmes ressources, aussi bien chez eux que chez nous. Donc cette euh, nouvelle offre euh, euh, existait, euh, s'est mise en place au cours de l'année euh, 2020 et je vous je vous propose d'écouter un tout une toute petite vidéo d'une quarantaine de secondes. Hop. On ne va pas avoir le son. On n'aura pas le son. Mais on... Vous n'avez pas le son, alors je coupe. Si vous n'avez pas le son, ce n'est pas, pas, pas dramatique. La vidéo euh, se trouve sur, le, sur le, le site, vous la retrouverez sans problème. C'est juste une manière de présenter un petit peu vivante euh, les différentes euh, ressources. Donc, simplement pour vous dire que ces ressources, il y en a un petit peu pour tous les goûts, il y a pour adultes et pour, euh, pour, euh, pour jeunesse. Euh, de tout type de support et la, la seule condition pour accéder à ces ressources c'est d'être adhérent à l'une des bibliothèques soutenues par le département et, euh, et être majeur pour l'instant pour l'instant on demande à ce que nos inscrits soient, soient majeurs on réfléchit à, à quelque chose pour pour pouvoir aussi tenir compte des, des enfants mais ce sera fait dans un dans un deuxième temps euh, en ce qui concerne les ressources, évidemment nous avons du livre, on a aussi bien euh, des livres contemporains avec le système PNB que euh, du livre classique qui est absolument libre de, de droit. Toutes nos ressources sont consultables euh, en illimité sauf euh, le livre PNB où vous avez droit à euh, 10 livres par mois. Et pour le, le, le, le cinéma, les, les ressources d'Arte, médiathèque numérique, c'est aussi 10, par, 10 films par mois, mais tout le reste, que ce soit les, les films de documentaires qu'on trouve sur Tank, la musique ou, ou d'autres supports, c'est en illimité. Donc je reprends un peu plus calmement, en livre PNB et euh, du, du classique, de la musique avec 10 musiques, du cinéma avec euh, Médiathèque numérique d'Arte, Tank et euh, ah, euh, Medici TV, euh, qui est plus euh, opéra, donc c'est ce qu'on retrouve ici, les spectacles vivants, ballet, euh, ballet musique classique, euh, retransmission de spectacles, et puis de la presse qui est vraiment un gros point de notre, de notre budget, ça représente à peu près un tiers parce qu'on a trois, trois formes de, de presse qu on va, dont on va améliorer l'accès. Il y a à la fois la, la presse de, du, du kiosque qui s'appelle maintenant « Caféine » le Europress et puis un, un petit une petite ressource locale qui s'appelle Place Grenette, dont on va améliorer le, la présence sur le site. Euh, pour la formation, on a choisi Tout Apprendre et pour les enfants, bah, évidemment dans tout ce que je vous ai dit, il y a des choses pour les enfants, mais on a aussi euh, Story Player. Donc, euh, au bout euh, d'un an à peu près euh, d'existence, les premiers constats, c'est que bah, le fait d'avoir ouvrir à plus de bibliothèques, parce que un, un, ce projet-là fait suite à deux expérimentations, où d'abord on avait quatre bibliothèques, bibliothèques, puis 15, puis un petit peu plus, puis un petit peu plus. Là, vraiment, ça impacte toutes les bibliothèques et forcément, on a vu notre nombre d'adhérents euh, explosé. Par contre, euh, le lancement a concordé euh, avec le confinement, donc tout ce qui devait être inauguration, euh, lancement, ben, ça n'a ça, ça, ça, ça pas pu se faire tel que tel que prévu. Mais pour autant, à, au bout d'un an, on se rend compte que le résultat n'est pas si mauvais que ça, ou en tout cas au regard euh, des autres euh, des autres statistiques, puisque euh, si on regarde l'enquête le, le, de l'ABD, de la euh, ils, ils arrivaient pendant, pendant la, la, la période du confinement à, à 3,1% des usagers et 0,27% de la population. Et nous, bon, là, je, je prends les chiffres du, du mois de mars, et eh bien, on arrive à peu près à 6,5% des inscrits des bibliothèques iséroises. Grenoble inclus et puis à peu près 1 de la population de l'Isère. Donc je pense qu'on s'est pas trop trop mal débrouillé. Le seul la seule chose c'est que peut-être qu'il faudrait qu'on refasse un on va dire une un, un nettoyage de la base pour avoir une image plus plus, plus honnête, plus plus précise parce qu'il y a beaucoup des gens qui s'inscrivent qui essayent un petit peu et puis qui ont une consultation comme ça par intermittence, mais on a aussi pas mal de réguliers. Je pense que pour avoir une vision plus plus juste de la fréquentation, il faudrait avoir à la fois les inscrits et puis les, les comme, comme en bibliothèque entre les inscrits et les fréquentants. Mais on est absolument ravis, on voit bien que la courbe de progression va passer de 2000 à 12, quasiment 13 000. Donc euh, voilà, et euh, dans les documents les, les, les, les plus consultés, on, on, a, on a un petit peu de tout, hein, que ce soit euh, des livres, de, du cinéma, etc. Donc euh, le petit graphique qui est là montre, puisque je parlais de, de documents consultés et tout, c'est essentiellement des, la, la, la, pardon, le cinéma qui, qui, qui, remporte le plus de, qui représente le plus de questions sur notre portail. Je ne dis pas que c'est forcément la ressource la plus consultée, quoique, mais par rapport aux interrogations portail, on voit bien que ça représente plus de la moitié des, des consultations et vient juste après la presse et ensuite la musique, etc. Mais ça, c'est euh, vraiment la consultation portail, c'est un peu différent ensuite quand on regarde les chiffres euh, vraiment de fréquentation des différentes ressources. Euh, donc, ce constat, c'est plutôt un constat, on va dire, de, de succès, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas euh, des choses à faire pour améliorer euh, la fréquentation et faire en sorte que ça se passe bien par la suite puisqu'il euh, ben, puisqu faut arriver à se démarquer euh, et permettre aux gens de se rappeler qu'il y a cette ressource-là. Ils sont très sollicités au niveau numérique aussi bien au niveau national avec euh, euh, je sais pas, les propositions des fournisseurs d'accès de, euh, à, euh, à Internet et, et euh, tout ce qui est Netflix etc et puis les les les, les toutes les les propositions euh, nombreuses et variées que vous avez euh, sur euh, sur internet et, euh, et, et voilà excusez-moi je bafouille beaucoup donc, euh, sur cette, euh, cette problématique de fidélisation et de démarcation par rapport euh, par rapport aux autres plateformes, on n'est pas tout seul à se poser la question. Et, et euh, du coup, on fait partie d'un réseau qui est celui de, des labels, des bibliothèques labellisées BNR, bibliothèques publiques de référence. Et euh, donc, on, on participe à ces rencontres, on, on suit les réflexions pour pouvoir démarquer et puis à, à, à utiliser les, les bonnes idées qu'on peut piocher à droite et, et, et à gauche. Donc on n'est pas tout seul non plus sur ces questions-là et on, on ne joue pas euh, cavalier solo là-dessus. Outre euh, tout ce que vous avez déjà vu euh, ce matin, euh, vous avez entendu tout à l'heure la Tour du Pain et, et euh, la, le réseau des Ver, du Vercors qui ont dit qu'ils ont fait des, des vidéos pour euh, valoriser les ressources en ligne. Donc euh, vraiment... C'est pas la médiathèque départementale qui impose son, son offre et puis euh, et puis c'est tout et puis c'est tout seul. Non, euh, l'idée c'est vraiment que ça mette euh, c'est à disposition du réseau et le réseau a son mot à dire et, et euh, sa manière de faire pour euh, médiatiser et valoriser les ressources. Donc les, les pistes sur lesquelles on va le plus travailler. Euh, je j'ai mis deux mains, mais euh, je pensais à Laurent, c'est à cette année. Oui, j'ai dépassé. Oui, bah, ça vient de se terminer, mais si vous voulez juste conclure. Bah, pour conclure, simplement, euh, juste dire que le 7 mai, il va y avoir un, un, gros, un gros changement. C'est euh, le, le fait qu'on va, on va changer de charte graphique. C'est le point 2 dans les pistes de demain. On va appuyer sur la formation, la charte graphique, la médiation collaborative, etc. Et euh, le, le mot de la fin, c'est que euh, bah, ça a été lancé pendant le, le confinement et donc on a tout un travail à faire euh, pour le faire rentrer durablement dans les habitudes culturelles et que donc du coup c'est un projet à suivre. Voilà. Merci beaucoup. Merci Laurence. Non, prie. Priscille donc, ce sera, non, ce sera moi pour les questions. Pardon. Euh, donc, euh, plusieurs remarques. Euh, Grégoire qui signale que les ressources numériques sont un service très apprécié par les, par les usagers. Et une remarque une question de, de Carole euh, qui se rend oui. compte que beaucoup d'usagers sont en demande d'aide technique ou de démo. Oui. Euh, elle souhaiterait savoir quelles sont vos actions pour faire connaître et accompagner les usagers pour euh, l'accès aux ressources. Alors, nous avons une rubrique aide euh, sur, euh, sur le portail qu'on a bien améliorée. On a utilisé euh, un certain nombre des vidéos que les uns et les autres ont fait pour l'enrichir. On a un formulaire en ligne pour que les gens puissent poser leurs questions et puis, euh, et puis on répond beaucoup par mail et parfois par, même par téléphone aux questions des, des usagers. On va mettre en place cette année un rendez-vous par visioconférence avec les médiateurs pour les aider à répondre aux questions en traitant un point technique en particulier. Et les questions des usagers tournent essentiellement autour de l'utilisation de PNB. On a assez peu, il y a quelques questions sur d'autres choses, comment je me réinscris, etc. Mais ce n'est pas le, les questions les plus nombreuses. Les questions les plus nombreuses porte sur PNB, ce qui ne doit pas vous, vous choquer outre mesure. Et euh, là-dessus, il y a une grande, grande avancée euh, avec le, le, le, nouveau, euh, le nouveau format LCP, qui pour l'instant fonctionne très bien sur les PC, les, les, les smartphones et les tablettes, mais pas encore euh, très bien sur les liseuses. Et normalement, ça devrait, euh, euh, il devrait y avoir des améliorations au cours de l'année. Enfin, J'espère. Mais ça, en dépend un... un petit peu. Non, juste euh, Carole... déconnectez votre partage d'écran, si c'est possible. Pardon, oui. Effectivement, par... Carole parlait des PND et aussi euh, téléchargement signé le... Je n'ai pas compris pour Arte. Carole le parlait des, de donc, le téléchargement téléchargement Arte. Elle, elle mentionnait… Alors, le téléchargement être... signé, ouais. Euh, Celui-là, du moment qu'on repère en bas de page de Arte la, la, la, la fac, on l'a aussi mis euh, euh, les questions, euh, enfin la réponse à cette question-là, il me semble, dans, dans la rubriquette. Si ce n'est pas fait, je vérifierai. Euh, mais euh, ça, ça. Par rapport à Arte, il y a possibilité pour les usagers, de. de, de ils ont aussi leur propre formulaire, et ils répondent très très vite à ce, à ce type de questions, et ils ont une fac vraiment très bien faite pour, pour répondre à ces questions-là. Mais nous, on peut, on peut répondre. Ce qui pose le plus de questions aux gens quand ils veulent faire ce téléchargement, c'est où se trouve le code PIN En fait, ce n'est pas très compliqué. Mais... Je verrai si on l'a bien mis dans notre dans notre aide, je ne sais plus. Là. Merci. Euh, une, une pour, euh, pour poursuivre euh, ces discussions, euh, Carole signale que chez, que chez elle, elle constate l'importance de l'accompagnement de démonstration oui. sur place, sur oui. l'ordinateur équipé de la bibliothèque, pour permettre aux usagers non connectés de télécharger et d'accéder. Oui, oui. Là... Demande... Ben, Allez-y. Je n'ai pas peut-être assez insisté. Vraiment, la partie euh, médiation, accompagnement de l'usager, on ne peut pas tout faire nous, euh, de notre côté, puis ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment d'avoir un, un, un service à disposition de tout le, le réseau. Et là-dessus, évidemment, chaque, euh, chaque bibliothèque a un rôle à jouer auprès de son public, évidemment. Oui, oui, oui. Elle insiste également sur le fait que tout le monde ne peut pas bénéficier de l'aide à distance et consulter les aides en ligne et sur l'importance donc du, de l'accompagnement et de la démonstration sur les ordinateurs équipés de la bibliothèque. Tout à fait. On avait mis en place dans, pendant la euh, une période précédente euh, la mise à disposition d'un service civil qui venait dans les bibliothèques pour faire des démos au public. Euh, ça à notre surprise, ça n'a pas tellement marché. On l'avait mis à disposition, c'est aller à différentes bibliothèques, notamment le Vercors qui est par là, euh, qui est là aujourd'hui. Euh, Peut-être même à la Tour du Pain, oui oui d'ailleurs à la Tour du Pain aussi. Mais j'ai eu très peu de demandes des bibliothèques pour euh, que cette jeune fille euh, se rende dans les bibliothèques pour faire les présentations, pour les aider par rapport à ça. Donc du coup, j'ai pas renouvelé, mais si c'est une demande de raison, on peut, on peut remettre en route. Merci. Merci beaucoup, euh, Laurence, pour, euh, pour vos réponses. Euh...